Bonjour, bonjour mesdames, bonjour et merci, bienvenue. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Aujourd'hui, bon, eh ben, on va répondre à toutes ces questionnements hein, que nous avons, nous populations, nous familles, nous euh, qui sommes à côté de vous. Hein. Donc, euh, Madame Craille, Maman de Cray, je te donne la parole. Eh bien, bonjour tout le monde et bonjour la population et bonjour les grands frères. Et go bisou à garçon moins en dit dans là parce que garçon moins là y a pas qu'à vrai pourquoi y a même l'état là loi pas qu'à vrai pourquoi mais mais pourquoi parce qu'il y a qu'à faire mon bien et il y a qu'à dire il y a qu'à aider peuple aider monde qui porte manger bas sdf timoun monde ti occupé d'être tu maman il faut bien il met au devoir travaille à l'état l'état pas fait il y a Alors faire alors il permet peuple là et il y a qu'à dire aimer le peuple mais même sans si qu'a dit en veillant libérer les frères et garçon moi quand Samuel il travaille à l'association moins positive jeune il très et il a aidé tout le monde et son tibouk il a fait mécanicien il ni ou l'autre il ni biteriai à part rien à pas une affaire son il a, a, a, a, a battu. ou il a dans un débat il a eu un débat, débat là ça son réel ça son tibouk il n'y a pas là ça, pour le moment. ce n'est pas quelqu'un Non, jamais, jamais. Pas quelqu'un d'actif. même, même, même, même, Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la rue, en train de monter, descendre, de faire oublier, à part un monde comme ça, à part un petit bouc comme ça. Krai Samuel, Samu, c'est un petit bouc qui a porté mon œuvre. Moi même, j'ai juste trouvé des moments qui a porté toi pour mon neve. Alors, en passant, pourquoi y'ou ka kembe en prison? Les frères, y'ou ka kriye y'ou, pour y'ou aider moun. il ka fait travail à l'État, et cependant, y'ou en dit dans la. Mais nous n'allons pas attendre, y'ou sorti. Bon, eh bien, en kavoye force mal les grands frères, et garçon ou moins Kray Samuel, Maman t'envoie un gros bisou, maman Red, e, ou a eu un où est que sorti? Et Messe Lurel a eu des peu de mots. bien, peut-être que à Paris, vous êtes là où vous resté. Mais pas oublier que Samuel était pour parents. Et en 2008, a déposé candidature à moi, moi je suis mê la montagne ou je suis alors, portez positif, bah, quand Samuel, si vous voulez parler là, lui, vous connaissez bien, il y a les grands frères. Les élus, ils ont dit que les grands frères, quand Samuel, les grands frères, ils n'ont pas faire ça. Pourquoi ils ont dit dans toujours Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce qu'ils ont occupé des gens euh, qui pas rien. Parce qu'ils n'ont pas ça. Pourquoi Il y l'argent là. Ils n'ont pas mis pas manger. Les gens ont diminué. Changez ça. En cas de 10 autres, les grands frères ils ont fait sortir. Parce qu'ils ont mis amour avec les autres. Ils ne sont pas méchants. Pour te manœuvrer, ils ont du travail à faire. Et ils ont eu de Eh bien, force Sami, maman là, et les grands fouets aussi. force Basot. J'ai commencé.